Oh bon, et puis c'est tout En tout cas les choses suivent le lave et oublie la coccinelle. Allez. Ouais allez. La co... ah, le coccinelle le Là, est chez moi. Là c'est la lave chez moi. Ça y est pas ah. aussi, il ah, pas de T'inquiète pas. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, allez sur moi. Ouais bah c'est mal pris l'endu, mal pris l'endu. Faut pas mieux oublier la table ici. C'est bon la lave est morts. Ouais. Calmos, calmos. Juste euh, on, on, on temporise jusque On <rire> Pas plus rien putain. La grosse chuma, la grosse chuma. Bah ben oui mais pas plus de. On plus de rien. Euh. Attends, on va essayer ça. Attention hein, il y revient Ok. Eh ben, Et bah si le bat là il fait chier des. Putain, du. Si le bat là il fait pas de dégâts ça. Oh, mais il fait chier le bat là. Il fait pas gars, ça, eh, euh... ah, de dégâts ça, les chiens. Franchement, rien. Ah, il est en bombe chez moi là. Allez, il va essayer, Ah, a sa vie. Ah, mais essaie de bouger, il pas. Aïe oh, ça. Faut Il faut qu'il Il faut qu'il y a lanceur. Il bandage. Allez Ouais d'un allez les stun, les allez bombarde, allez Allez il reste plus rien C'est bon, il s'est mort, il s'est mort, il s'est mort, mort Allez donc Pfff, <rire> <Famille>, Putain, <aide. rire> <rire> à un moment donné, il m'attrape le saucisson et <rire> l'a lancé, il ne l'avait pas attrapé Non, mais il faut lancer en fait le saucisson Le saucisson, il se soigne pas où non il, non, il lance, il soigne tout le monde en zone. Ah, il faut lancer, moi, mais t'es quand il te croque dedans, moi Non, il, il, il soigne Attends, de il zone, Attends, il ramasse mon flèche.